Il n'y a pas de meilleur champ pour introduire euh, cet, euh, cet enseignement, cette réflexion euh, sur la louange. Parce qu'avant de pouvoir louer le Seigneur, nous avons besoin d'écouter. Et le mot hébreu pour écouter, c'est « chma », c'est-à-dire « j'écoute pour appliquer et j'applique parce que j'écoute ». Il n'y a pas du tout la notion de simplement entendre et puis on trouve que c'est bien et puis on laisse de côté. Non, schma, c'est j'écoute et j'obéis. J'applique dans ma vie ce que j'entends de Dieu, puisqu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai donc besoin d'entendre la voix de Dieu pour vivre, et c'est ce que Jésus va rappeler euh, dans les évangiles, il va rappeler ce verset « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » et il le, il le répète, il le redit, et euh, eh bien dans une circonstance bien particulière, puisque c'est la tentation dans le désert, et il le dit à Satan, et c'est ce que nous avons tous besoin de, de dire à Satan, Lorsqu'il vient pour nous tourmenter ou pour nous, nous opprimer, euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin d'entendre cette voix du Seigneur, qui est en fait quelque chose de très réel, de très, de très, de très palpable, de très concret, mais que malheureusement, et j'en parlais ce soir avec un frère, c'est véritablement le péché des bergers de ne pas avoir appris aux brebis à entendre la voix du bon berger. Savoir comment entendre la voix du bon berger, ça je le redis souvent, euh, c'est véritablement quelque chose de dramatique de ne pas savoir reconnaître la voix du berger, la voix du Seigneur, de ne pas entendre Dieu nous parler dans notre cœur, alors que chaque brebis l'entend, c'est un droit, j'irais dire, de la brebis, de l'entendre. Mais euh, il faut le reconnaître et euh, moi aussi j'ai passé par ce temps-là où je ne savais pas reconnaître, entendre cette voix de Dieu. Je savais euh, oui reconnaître son approbation, mais je ne pouvais pas arriver à entendre la voix de Dieu et j'avais toujours peur de me tromper. Et c'est là où en fait le malin a un avantage sur nous parce que il nous intimide. Et il nous accuse, et si un jour nous nous trompons, nous avons pris la voie, euh, une autre voie pour celle du Seigneur, et eh bien il viendra nous accuser. Donc parce que nous sommes des brebis, j'aimerais encore le répéter, et que vous l'intégriez, même si vous ne savez pas encore bien reconnaître la voix du berger, eh bien parce que vous êtes une brebis, vous entendez. vous entendez, vous avez des oreilles. Une brebis, elle a de jolies petites oreilles, elle est capable d'entendre et de reconnaître la voix du berger. Donc parce que vous êtes des brebis, vous entendez. Vous entendez. Alors, est-ce que vous écoutez Ça c'est autre chose. Écouter, ça veut dire que j'entends ce qui m'est dit, et je l'applique à ma vie, je, je le fais mien, et je plie ma volonté sous celle du Seigneur. Shema, Israël, c'est écoute, Israël. Dieu est un. Un. Il n'est pas trois ou quatre ou cinq ou six ou sept, il est un. Dieu est un. Il se manifeste sous différentes, j'irais dire, formes. Euh, et encore, c'est un mot qui est, qui est, comment dire, un mot qui est assez négatif, assez restrictif. Mais le Seigneur se manifeste de façon différente. Et alors, on dit, c'est trois personnes, c'est une... Euh, comment dire, C'est une hérésie qui, qui date du, à peu près du 3e siècle, 4e siècle, quand euh, l'Église s'est étatisée, et donc l'Église romaine a, a établi cette chose-là, puis ça a été repris, mais Dieu le dit bien, Dieu est un, Shema Israël, Dieu est un, il est unique, il n'y a qu'un seul Dieu, tous ceux qui s'appellent Dieu ne sont que des idoles, ne sont que des, des puissances démoniaques qui s'érigent en la place de Dieu, mais Dieu est un. Voilà. Donc je pense que pour, pour étudier la louange, et, et surtout la louange dans la Bible, et puis savoir après l'appliquer dans notre propre vie, et la louange va mener à la véritable adoration, Eh bien cette adoration en esprit que le Père recherche... Nous avons d'abord besoin d'écouter. Vous savez que dans le monde, par exemple, euh, bah, tous ceux qui font un service social dans, dans l'écoute des personnes euh, doivent d'abord s'écouter elles-mêmes pour, pour être capables d'entendre et après de d'écouter ce que l'autre dit et pouvoir l'aider et bien dans les choses spirituelles c'est pareil si nous n'entendons pas si nous n'écoutons pas plus exactement parce que nous entendons du fait que nous sommes des brebis si nous n'écoutons pas nous ne pouvons pas ensuite redonner à Dieu ce qu'il attend c'est à dire cette adoration en esprit et en vérité la louange est autre chose que l'adoration il ne faut pas les confondre. La louange va mener à l'adoration. Et avant la louange, qui, qui signifie euh, dire des choses euh, qui louent une personne, qui, qui admire une personne, qui admire ses hauts faits, c'est ça la louange. Et bien, Avant cela, il y a la reconnaissance, il y a l'action de grâce, le remerciement. Le remerciement, Action, les actions de grâce, elles sont multiples. Elles peuvent prendre des formes totalement différentes. Euh, on va, va peut-être retrécir notre étude sur la question de la parole, puisque c'est la louange en parole dont on veut parler, mais ce n'est qu'une partie de la louange. Vous savez que l'art peut être louange. Euh, les bouquets de fleurs, euh, la peinture, euh, euh, l'instrument de musique... Euh, un beau travail, un chef d'œuvre peut-être louange pour le Seigneur. Donc, il ne faut surtout pas euh, retrécir, euh, retrécir à simplement des paroles, mais parce que je crois que la louange est tellement peu comprise, parce que nous ne savons pas écouter, donc nous ne savons pas le poids aussi de nos paroles, eh bien, nous, nous louons mal. Et nous avons en fait en nous-mêmes ce désir de louer le Seigneur, parce que Dieu l'a placé en nous. Et combien, je suis sûr, vous, vous avez dû expérimenter cela, combien d'entre vous avez expérimenté cela, c'est-à-dire vouloir parler au Seigneur, lui dire, lui dire, des, lui dire des choses d'amour, des mots d'amour, lui dire combien vous l'aimez, et puis, et puis vous êtes coincé. Vous pouvez dire que merci, merci, vous répétez, c'est banal, et vous n'êtes pas, pas content de cette banalité, parce qu'en fait vous ne savez pas, vous n'avez pas, entendu et écouter la voix de Dieu qui va vous mettre les mots. Vous savez bien que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. C'est lui qui va soupirer en nous et qui va nous donner les mots dont nous avons besoin pour traduire au Seigneur toute notre reconnaissance. Et quand notre reconnaissance, c'est-à-dire les actions de grâce, c'est-à-dire les remerciements, euh, commencent à venir, automatiquement on va commencer à à louer le Seigneur, à, à louer ses hauts faits, bien sûr, mais à commencer à, à dire qu'il est tellement grand, et il, on va passer des fêtes à ce qu'il est la personne, et de là, automatiquement, on va être tiré vers l'adoration, qui, qui peut être tout à fait silencieuse, qui peut être, au fond, aussi très exubérante, parce que tout le corps va participer à cela. Donc, l'importance d'écouter... Ça, c'est un premier point, et d'écouter Dieu, chemin. Le deuxième point, c'est de connaître la puissance de nos paroles. Et là aussi, je dois dire que beaucoup, beaucoup de chrétiens ne sont pas au clair sur la puissance de notre parole. Il est dit dans les proverbes au chapitre 18, je crois, au verset 21, ou l'inverse, chaque fois je fais cette erreur, vous chercherez, vous vérifierez. Il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons tous fait l'expérience de paroles qui tuent, ou de paroles qui font vivre. Réalisez bien, que vous êtes découragé, puis que vous rencontrez un ami euh, et qui vient vous parler, et puis que juste il vous dit, oh, des choses, mais... Vous ne vous y attendez pas, il, il vous dit quelque chose de gentil, il vous encourage, il, il vous rappelle quelque chose que vous avez fait ensemble, ou ça lui avait fait tellement de bien. Ces quelques paroles, ce sont des paroles qu'il vient de vous dire, ces quelques paroles vous remettent d'aplomb. Voyez bien que les bonnes paroles peuvent relever quelqu'un. D'ailleurs, si nous n'avons pas inconsciemment la perception de la puissance de nos paroles, à quoi servirait notre prière à quoi servirait de prier La prière, ce n'est que des mots finalement, des mots qui sortent de nos bouches, et pourtant nous savons qu'elles sont efficaces, qu'elles sont entendues, parce que le Père entend toujours la parole de, de, de ses enfants. Le cri aussi, bien sûr. Et en, en fait, réfléchissons bien aussi à cette chose-là, que nous ne pouvons pas parler si nous n'avons pas de souffle essayez de parler sans expirer, vous ne pouvez pas essayez-le, vous verrez, on ne peut pas on parle parce qu'on a le souffle qui sort de notre bouche et qui va se transformer en parole souvenez-vous qu'on est fait à l'image de Dieu Dieu est esprit il nous a créé à son image Dieu crée par sa parole, il tient le monde entier par sa parole sa parole, elle est puissante. Il a dit qu'il l'envoie et qu'elle reviendra à lui après avoir accompli tout ce qui est sa volonté. Quand vous lisez, quand vous lisez votre Bible, prenez, prenez ce mot de parole et soulignez-le dans votre Bible. Dans votre Bible, le mot parole ne veut jamais dire Bible. Ça veut, tout, ça veut toujours dire le mot prononcée par une bouche et portée par une voix. C'est ça que ça veut dire la parole. Donc si vous commencez à lire déjà votre Bible, de cette façon-là, vous allez découvrir des perles sur ce qu'est réellement votre parole, mais surtout ce qu'est la parole de Dieu. Donc notre louange, elle va être portée par des paroles. Et ce qui est intéressant, c'est de, de voir dans l'hébreu, donc dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y a en fait sept mots différents pour la louange. Alors, on va voir cela pour aujourd'hui, et je pense que je n'irai pas plus loin, ça sera notre introduction, euh, mais avant de voir ces sept mots, j'aimerais juste lire le psaume 100. C'est un psaume qui a été pour moi révélateur euh, de justement cette dimension de la louange. Psaume 100 qui est un psaume d'action de grâce. N'oubliez pas que l'action de grâce nous fait rentrer dans la louange qui, nous, qui se prolonge par l'adoration. Pousser des cris de joie vers l'éternel, toute la terre. Les, les cris, même si on ne sait pas parler, on peut crier. Eh bien, poussez des cris de joie vers l'éternel, toute la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Un petit enfant peut chanter. Il n'y a pas besoin de mettre des paroles dessus. Un petit enfant qui chantonne tout en jouant est en train de louer le Seigneur, si on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur va dire euh, par la... Le, tu fondes ta louange par les nourrissons. Je n'ai pas l'expression le, exacte du verset, mais les, les nourrissons et les tout petits enfants chantent déjà les louanges du Seigneur. Servez l'éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'éternel est Dieu, l'unique Dieu. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Ce n'est pas nous. Nous sommes son peuple, le troupeau de sa pâture. Alors, regardez ce verset, il est très intéressant, le verset 4. « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom car l'éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Le psaume 100. Vous voyez que quand on rentre dans les portes, et là, euh, le psalmiste fait référence au tabernacle. Vous savez, le tabernacle qui a été construit dans le désert. Il y avait un grand parvis qui était entouré de, de rideaux. Vous vous souvenez quand on a fait cette étude-là le parvis était entouré de, de, de grands rideaux blancs, mais il y avait à un endroit une porte d'entrée. Il y avait une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, eh bien voilà, entrait dans ces portes avec des actions de grâce. Parce que tous les Israélites venaient dans le par parvis où se trouvait l'autel, où ils apportaient leurs sacrifices. Ils venaient avec leurs animaux, ils passaient par les portes. Et en général, ils apportaient des, des sacrifices, euh, ce qu'on appelait de communion, c'est-à-dire, euh, ils donnaient au Seigneur, ils offraient au Seigneur un animal, ils offraient au Seigneur du pain, ils offraient au Seigneur de l'huile, du vin, etc. Et c'était vraiment des sacrifices de, de reconnaissance. Alors, entrer dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis avec des louanges. Les Israélites adoraient le Seigneur en apportant des sacrifices dans le parvis, où était l'hôtel des reins. Il n'entrait pas dans le tabernacle lui-même, qui était réservé à l'époque, était réservé aux sacrificateurs. Et le lieu saint, c'était pour les sacrificateurs, mais le lieu très saint, pour le souverain sacrificateur. Mais souvenez-vous bien que quand Jésus est mort à la croix, il est dit qu'il nous a ouvert un chemin au travers du voile de sa chair. Le voile du temple s'est déchiré, parce que le tabernacle et le temple ont exactement la même configuration, avec un lieu saint et un lieu très saint, et puis un parvis. Et bien, quand Jésus-Christ est mort, le voile du temple qui avait à peu près, on va dire, à peu près 12 cm d'épaisseur, il, il était en haut, à une hauteur de plus de 4, entre 4 et 5 mètres. Et il s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'était pas un homme qui pouvait faire ça. Même des chevaux lancés au galop ne peuvent pas déchirer à une étoffe de 12 cm, 10 à 12 cm d'épaisseur. C'était donc Dieu qui avait déchiré ce voile pour que le lieu très saint soit, soit ouvert pour nous. C'est-à-dire que nous, nous pouvons entrer dans le parvis, nous pouvons entrer dans les portes avec la reconnaissance, entrer dans le parvis avec la louange et entrer dans le lieu saint et très saint par l'adoration. Voyez ce chemin symboliquement que nous pouvons faire. Les portes, c'est l'action de grâce, le parvis, c'est les louanges, le tabernacle ou le temple, qui n'est plus qu'un et non pas deux, puisque le voile a été déchiré. C'est là où Dieu se tient, c'est la présence de Dieu, c'est donc l'adoration qui atteint effectivement des niveaux qui sont différents, suivant qu'on s'approche de plus en plus près du trône, le trône de Dieu étant l'arche de l'Alliance. Je pense que tout ce que je dis fait écho à ce que nous avons déjà vu sur le tabernacle cet automne. Alors les sept mots pour la louange, eh bien, vous l'avez dans le premier, le premier mot qui est peut-être le plus connu, hein, parce que Judas, par exemple, Judas veut dire louange, il y a le premier mot, c'est Yada. <coughs> Vous trouvez ça dans le psaume 63 au verset 4 où il est dit Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai, c'est Yada. Yada, j'élèverai mes mains en ton nom. Alors. Euh, Yad, yad, ça veut dire les mains ouvertes, et Ha, ça fait référence à Ja, c'est-à-dire au Seigneur lui-même, Yada. Littéralement, cela signifie la main de Dieu. Et il est, est ce mot, il est, il est utilisé pour en fait, décrire l'action d'élever les mains avec joie. Et vous savez que quand on élève nos mains, en fait c'est un signe universel de soumission. Vous savez, comme par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, vous... Euh, comment expliquer C'est un... un quand, quand par exemple, quelqu'un vous vous menace avec une arme, il vous dit « Oh, les mains !» Et si vous levez les mains, ça veut dire que vous êtes soumis à, cette, à cet ordre. Et en fait, chaque fois que nous levons les mains, nous, inconsciemment, nous nous soumettons à Dieu Quand nous louons le Seigneur, quand nous prions et que nous élevons nos mains Eh bien, nous savons une chose, c'est que nous nous, nous soumettons Ce n'est pas conscient, j'irais dire que c'est inscrit en nous, nous Nous nous soumettons à Dieu C'est pour ça que les personnes qui n'ont pas été dans les milieux, par exemple, charismatiques Où facilement on a les mains levées Bon, c'était peut-être maintenant, c'est peut-être plus normal, mais il y, a, il y a 30 ou 40 ans, euh, les mains levées, c'était que ceux qui étaient un petit, peu, <rire> un petit peu fanatiques qui le faisaient. Et euh, moi, je sais qu'il y a 40 ans, j'admirais la liberté de certaines personnes de prier. Et on voyait ces personnes quand elles, elles levaient les mains, elles étaient dans leur prière, elles ne s'occupaient plus des autres. Et moi, ça me faisait envie parce que moi, mes mains, elles étaient du plomb. Je ne pouvais pas les lever jusqu'au jour où j'ai décidé que je voulais honorer le Seigneur. Et j'ai commencé à lever les mains, Mais j'avais l'impression que je les mettais au-dessus de ma tête, mais en fait elles étaient juste juste devant moi, C'était n'était pas, pas plus que ça. Et là j'ai réalisé combien il y avait un combat spirituel pour essayer de nous intimider, pour nous empêcher d'élever nos mains. Et si nous regardons comment le Seigneur priait, il élevait les yeux, il élevait les mains vers le ciel. Donc, si le Seigneur le faisait, nous avons à le faire. Ce n'est pas seulement les charismatiques qu'ils le font, c'est euh, un geste de soumission au Seigneur. Nous levons les mains. Yada. Voilà le premier mot de la louange, c'est Yada, élever les mains. Il euh, y a un autre verset, au psaume 150 au verset 1, c'est Halal. Halal. Louez l'éternel. Halal. « Louez Dieu dans son sanctuaire, halal. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, halal. Halal signifie en fait célébrer avec, avec émotion, avec, avec extravagance, avec délire, avec excès, quoi, en quelque sorte. C'est une, une célébration euh, et il a donné le mot, bien sûr, « Alléluia ».« Alléluia ». D'ailleurs, c'est un mot qu'on va crier, on ne va pas simplement le dire. Amen, on va le dire posément, mais Hallelujah, on va, on va le crier quand, quand vraiment il y a quelque chose qui est trop beau, qui est, qui est trop grand, on, on réfléchit même pas, ça sort. C'est véritablement une louange, célébrée avec émotion. Regardez, dans le sport, dans un stade, qu'est-ce qui se passe quand il y a juste le but qui est marqué mais il y a des milliers de personnes qui, tout d'un coup, vont mettre, vont se mettre à célébrer ce but qui est enfin marqué. Ben voilà, c'est halal. Wouah! Ils crient halal, c'est célébré avec joie. Ils sautent, ils s'embrassent, etc. C'est extravagant. C'est du délire pour un but. Qu'est-ce que c'est un but? Rien du tout. Rien du tout. C'est de l'extravagance. C'est halal. Alors on a un exemple très touchant de, de l'emploi de ce mot dans deux chroniques 20. Et c'est toute l'histoire de Josaphat. C'est très très émouvant. Il cherche Josaphat, il est entouré d'ennemis. Et il va, dans le premier temps, il va chercher la face de Dieu avec le peuple de Judas. Judas, n'oubliez pas, ça veut dire louange. Et au verset 20, regardez bien. Josaphat va envoyer des chanteurs et des musiciens devant l'armée pour célébrer pour louer en fait pour louer Dieu. Un homme sensé moderne va dire comment comment des gens qui chantent des gens qui louent le Seigneur vont-ils remporter une victoire contre des ennemis qui sont bien armés Mais le prophète Jacques l'avait annoncé, le combat appartient à l'éternel. Et ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Et Dieu leur a donné un immense butin, si bien qu'ils ne peuvent même pas tout emporter de suite. Et bien au verset 26, nous voyons à nouveau le peuple louer et célébrer le Seigneur, et le mot employé est halal. Et il faut noter aussi une chose, que dans cette vallée où s'est passée cette... Euh, euh, cette bataille euh, par la louange, cette bataille par les champs, et eh bien cette vallée est nommée Berakas, qui veut dire louange aussi en hébreu. Et regardez dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, il est écrit que lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, et en fait ce sont les chauffards, ce ne sont pas les trompettes d'argent, ce sont les chauffards, Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer Halal et pour louer Yada, l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent Halal, l'Éternel, par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et en ce moment, la maison. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » Voilà pour Halal. Vous vous souviendrez euh, le sport et puis l'histoire de Josaphat qui gagne une bataille et puis euh, le temple de Salomon. Le troisième mot c'est Teila. Teila qui veut dire signifier, euh, qui, veut dire, euh, qui signifie chanter avec Alléluia. Teila fait référence directement à notre cœur. On ne peut louer Dieu avec un cœur. On ne peut louer Dieu avec un cœur qui ne lui appartient qu'à moitié. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir un cœur entier pour le Seigneur. Et souvent si nous ne pouvons pas rentrer dans une louange communautaire, c'est que notre cœur n'est pas entier pour le Seigneur. Il n'est pas premier. Le Seigneur n'est pas premier dans notre vie. Nous avons un cœur partagé, un petit peu moi, un petit peu lui. Oh, beaucoup lui mais aussi un petit peu moi quand même. Et un cœur partagé, eh bien, ce n'est pas possible de louer le Seigneur de cette façon-là, c'est-à-dire chanter avec alléluia, chanter en célébrant Halal, en célébrant de toutes ses forces. Vous, peuple, vous tous, peuple, battez des mains, poussez des cris de joie, psaume 47, verset 1, alors c'est le quatrième mot, Shabbash, ou Shabar. Shabar, c'est un hommage public qui est fait de vive voix d'un serviteur à son maître. Shabash. Alors, euh, une bonne, une bonne, un bon exemple, c'est dans Esdras 3, versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Vous avez aussi ce même mot au psaume 57, versets 8 et 9. Non, pardon, c'est le mot suivant. Le mot suivant, euh, psaume 57, versets 8 et 9, c'est Zamar. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. C'est Zamar. Zamar. C'est la traduction, en fait, littérale de louange, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. Vous savez qu'en fait, la, les textes bibliques, les textes des saintes écritures, n'étaient jamais lus. Ils étaient psalmodiés. Vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement puissant que de psalmodier, euh, de psalmodier la Bible. Et j'ai souvent fait ça dans dans les séminaires ou dans les, dans les églises, euh, c'est prendre un, un, un texte, comme le Seigneur le montrait, et les psaumes sont, sont merveilleux pour ça, et puis de, de commencer à chanter, au lieu de lire, de chanter, et puis d'entraîner les uns et les autres dans cette liberté-là. Chacun on prenait notre Bible, et, et on chantait, et on psalmodiait, et ça donne une, une puissante liberté dans l'esprit, parce que quand on chante les louanges de Dieu, et quand on chante sa parole, quand on chante les Saintes Écritures, eh bien, il est dit que Dieu siège dans les louanges d'Israël. C'est comme si on lui faisait un trône pour qu'il descende. Donc, souvent, on cherche à faire beaucoup de, comment dire, de, de programmes et de... Euh, de, une liturgie très compliquée, souvent dans, dans nos rencontres, alors qu'il suffit de prendre les moyens de Dieu. Et quand on prend euh, un, un texte pour le, pour le psalmodier, il y a une liberté oui, il y a une liberté, c'est ça, quand toute, la, quand toute une salle commence à psalmodier, les gens se mettent spontanément à danser, ça, ça libère, ça décoince. Quand on ne peut pas arriver à être décoincé, ça décoince. Par exemple, ce psaume 57 Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon lutéma. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon lutte et ma Je réveillerai l'aurore, répétez, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Répétez, « Je te louerai parmi les peuples, je te louerai parmi les peuples Seigneur, je te chanterai parmi les nations. » Répétez, « Je te chanterai parmi les nations. » Vous voyez que ce n'est pas, pas difficile, c'est très concret, c'est très simple, vous pouvez le faire euh, quand vous êtes tranquille, si vous ne voulez pas le faire devant les gens. Faites-le et vous allez voir comment ça va vous débloquer. Et à un moment donné, ben vous n'aurez plus de mots pour louer le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit prend la relève. Parce que quand on n'a plus de mots, quand on est là, là dans la présence du Seigneur, parce qu'on l'a loué, et ben, automatiquement, j'irais dire que notre intelligence, elle déconnecte. Et qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit-Saint qui a toute liberté et on se met à chanter en langue pour les personnes qui ont des difficultés quand elles sont baptisées dans le Saint-Esprit, qui n'arrivent pas à se débloquer par rapport aux langues, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites de travers, et d'enseignements erronés, et bien, dans, le, la, la, dans le chant, dans la psalmodie des textes bibliques, cela nous, nous, nous ouvre la porte, et c'est l'esprit qui ouvre la porte en quelque sorte pour que nous ne chantions plus avec notre intelligence, mais avec notre esprit, et c'est ça le chant en langue. Et il est souvent beaucoup plus facile de rentrer dans un chant en langue que de rentrer dans une prière en langue. Parce que nous sommes cartésiens, nous avons une logique et notre intelligence, elle verrouille, elle verrouille tout. Donc, nous sommes à, au cinquième mot. Donc je me dépêche, je reprends juste, donc, Yada, vous vous souvenez, Yuda, Juda, qui veut dire les mains ouvertes et offertes au Seigneur, Halal, qui donne le mot Alléluia, c'est la célébration avec émotion, et le délire, souvenez-vous le sport, souvenez-vous l'histoire de Josaphat, Teila, qui veut dire chanter avec émotion, Alléluia avec célébration et on chante directement euh, au cœur, avec un cœur entier qui, qui appartient à Dieu. Shabbat, c'est un hommage public fait de vive voix d'un serviteur à un maître, hein, lorsqu'il y a les fondements du Temple par exemple qui sont posés euh, sous Esdras. Zamar, qui est celui, le dernier mot que je viens de, de nommer là le, le, ce qu'on a chanté je, je te chanterai parmi les nations et Zamar c'est en fait c'est la traduction donc littérale de louange mais, mais chanter avec des instruments d'accompagnement d'ailleurs automatiquement quand on chante quand on quand on est pris dans dans le chant dans la psalmodie bon on va battre des mains où on va on va battre la mesure avec les mains on le fait même même pas en réfléchissant mais on le fait spontanément parce que euh, c'est appelé dans la Bible euh, la, Nos mains c'est le lutte à dix cordes Vous avez dix doigts n'est-ce pas C'est ça le lutte à dix cordes Parce qu'avec ça on peut battre des mains on peut, on peut faire du bruit Il y a des gens qui, ça, qui sont très, très éloquents avec, avec le bout des doigts pour faire des, des tas de bruit On peut faire beaucoup de choses avec les, avec les mains C'est notre lutte à dix cordes Dieu nous a donné des cordes vocales et savez-vous que tout le monde chante juste Tout le monde chante juste parce que Dieu nous a créé, nous a bien créé. C'est souvent l'éducation, c'est souvent les, les émotions très, qui ont bloqué, en fait, souvent l'oreille de l'enfant et qui fait qu'il euh, il chante faux. Et combien de personnes j'ai pu voir dans mon ministère se débloquer par le chant en langue Chanter des chants. Euh, d'église appris avec le, avec le livre euh, elle le chantait faux mais quand elle se mettait à chanter en langue c'était merveilleux donc il faut se dire que Dieu nous a créés parfaits. nous avons des cordes vocales et nous avons des, des mains pour le louer et pour faire tout le bruit qu'il aime parce que c'est avec joie avec le bruit qu'il aime, qu'on le loue alors on voit dans euh, Ézéchiel 28, on voit comment dans le ciel il y a des instruments, hein? les tambourins, les flûtes. Dieu a un chauffard, il est parlé du chauffard de l'éternel. Vous savez que le chauffard c'est un, un, un véritable instrument de musique, pour ceux qui savent très bien en, en sonner, euh, on, sonne, on sonne comme une trompette avec les différentes notes. Zamar, vous, vous l'avez donc dans Ézéchiel 28, 13, chantez avec des instruments. Le 6, c'est Tovda, qui est en fait un dérivé du mot Yada, mais avec une dimension de, de confession. Il décrit l'action d'élever les mains, donc Yada, mais avec une adoration et des remerciements. C'est quelque chose de plus puissant, de plus, de plus profond, de plus, de plus grand. Alors vous l'avez dans le psaume 50 verset 14 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce Tovda et accomplis tes voeux envers le Très-Haut Vous avez encore euh, dans le psaume 100 ce que nous avons lu tout à l'heure Entrez dans ses portes avec des louanges Tovda c'est donc des louanges élevées des, des, des louanges où on confesse quelque chose, où on élève les mains et on, on a une dimension d'adoration avec des remerciements on ne pouvait pas s'approcher euh, du tabernacle, on ne pouvait pas s'approcher du temple, on ne pouvait pas s'approcher du, de l'autel ou, ou des sacrifices sans, sans être dans une dimension d'adorateur, et l'israélite était un adorateur chaque fois qu'il passait le seuil, c'était pour adorer son Dieu, donc c'est Tovda. Entrez dans ses portes avec des louanges, Tovda, et dans ses parvis avec des cantiques, Terila. Venez, prenez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou, Barak. Devant notre Créateur, c'est le psaume 95, verset 6, voilà le dernier mot, « bahak ». C'est un mot qui est utilisé pour décrire l'attitude de, de soumission et de confiance, c'est-à-dire de, de se prosterner avec adoration. « Bahak ».« Bahak », c'est l'adoration à genoux, comme un style de vie. Mais Daniel, par exemple, dans Daniel 6, verset 10, « on voit Daniel euh, à genoux, c'est Barak. Barak, c'est aussi la dimension de la bénédiction en hébreu. Voilà, donc, les sept termes, je les redis rapidement. Yada, Halal, Terila, Shabar, Zamar, Tovda, Barak. Sept mots pour décrire la louange. Donc, je pense que cette introduction, qui a été longue peut-être que je ne le pensais simplement vous montre combien la louange est au centre de notre relation avec Dieu et que toute notre vie se doit d'être une vie de reconnaissance de louange et d'adoration parce que le Père recherche des adorateurs s'il est dit qu'il recherche ça veut dire que il a un besoin c'est à dire qu'il notre adoration va le combler. Alors, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. L'adoration n'est pas seulement en parole. Mais, euh, puisque nous sommes dans la louange, on, on a parlé surtout de la, de la parole. Mais l'adoration, en fait, c'est toute notre vie. C'est un style de vie, tout simplement. C'est un style de vie, mais nous aurons l'occasion d'en reparler une prochaine fois.